Avant que la vidéo commence, j'aimerais vous montrer mon premier fanart. Enfin, je crois que c'est mon premier fanart. Enfin, je suis pas sûr que c'est moi, ça. Je ne je, je, je suis pas sûr que... En fait, je... Sinon, ça, c'est une fleur. Une belle fleur. On va le mettre ici. Voilà, ici. Il sera très bien ici. Juste à côté de ma nude de Stans. Science Nude Ah je tombe Science Nude Voilà Like et partage si t'es jaloux Et abonne-toi si t'en veux une